Ben moi Je m'appelle Benjamin Matin, je fais partie des cofondateurs de WeShare qui a démarré il y a 5 ans, qui a exploré pas mal de sujets urbains autour de la ville collaborative, la ville en partage, les nouveaux services de mobilité la ville productive. Et moi j'ai travaillé principalement à la création de, du groupe parisien. Fab City, donc qui a été cofondé par Wishare et trois autres Fab Labs locaux. La Fab City, c'est de la ville productive. Donc, C'est la ville qui change son modèle de production et de consommation par rapport à ce que la société industrielle nous a apporté. Aujourd'hui, après 200 ans de révolution industrielle, qu'est-ce qu'on a C'est que la, la production est très très centralisée, en Chine, en Inde ou dans certains pôles industriels, où la majorité des biens qu'on consomme, voire de la nourriture qu'on consomme, sont fabriqués, transportés par containers, arrivent dans la ville arrivent sur des, sur des supermarchés, sont consommés, ensuite sont incinérés ou voulez. L'idée c'est est-ce qu'on peut raccourcir ces boucles Est-ce qu'on peut produire plus près du lieu de consommation Aujourd'hui avec les nouvelles technologies de, de fabrication additive, de la 3D, la fabrication numérique, euh, le, la modélisation 3D, etc., on peut réduire les coûts de prototypage, de fabrication, de kit série, de production, et donc on peut raccourcir les boucles pour que, pouvoir consommer des choses qu'ils ont produites plus près de chez soi. On connaît le producteur, on sait d'où ça vient, la valeur ajoutée reste plus facilement sur le terrain, on crée des boucles de matières plus vertueuses dans une logique d'économie circulaire. Et donc, Fab City, c'est quoi C'est un réseau de villes qui se sont engagées dans une démarche je veux dire d'ici 40 ans, on veut relocaliser 50% de notre production industrielle, 50% de la production agricole et 100% de la production énergétique. Et on a des villes comme Paris, comme Shenzhen, comme Détroit, comme Barcelone qui a initié le projet en 2014. La ville de Paris est impliquée. De manière générale, les collectivités, les territoires, je pense, a un rôle à jouer, qui a un rôle de, un peu de facilitateur, de, de, de plateforme, finalement, sur lequel ces acteurs puissent développer leurs activités. Il ne faut pas, je pense, que la ville cherche à tout faire, mais par contre, euh, qu'elle cherche à euh, essayer de, de faciliter euh, euh, les choses, comme par exemple en travaillant sur... Euh, le, des questions comme le foncier qui est une question euh, en Ile-de-France et à Paris qui est très critique puisque pour des activités productives qui ont besoin de beaucoup d'espace c'est très compliqué de monter des modèles économiques pérennes donc est-ce qu'on peut monter des nouveaux montages immobiliers, est-ce qu'on peut identifier de l'immobilier sur lequel on puisse faire des économies d'échelle euh, est-ce qu'on peut euh, parfois adapter le plan, le plan d'urbanisme pour faciliter euh, le, euh, le, les chargements logistiques par exemple ou, ou faire une zone franche réglementaire où on puisse expérimenter des nouveaux modèles etc. Je pense que le, le pouvoir public a un rôle à jouer là-dedans, et puis de, de donner le cap un petit peu, de donner une vision qui, qui soit capable d'inspirer les entrepreneurs, euh, d'inspirer les industriels, de faciliter cette connexion entre industriels, entrepreneurs, designers, puisque parfois les, les, les gros ne connaissent pas très bien les petits et les ignorent parfois, et parfois les petits sont un peu méfiants des gros. Donc je pense qu'il y, y a un côté de tiers de confiance que peut jouer l'acteur public en réunissant différents acteurs autour d'une table.